Merci aussi de ton intérêt, de, oui, comme je viens de le dire, de ton soutien, sous quelque forme qu'il soit, est très précieux, il est béni, chéri de mon cœur, et euh, est très précieux, toutes les formes de soutien sont très précieuses, merci infiniment. Voilà, sans lesquelles, eh bien, euh, tous ces partages ne pourraient pas avoir lieu, ni euh, se perpétuer. Voilà, parce que ça a un coût, ça, ça représente un investissement,